Balance et ascendant, balance dans votre horoscope de cette semaine pour le premier décan, l'entrée du soleil en Cancer. Alors vous le savez peut-être déjà, le Cancer c'est un des quatre signes fondateurs de votre personnalité et il gère tout ce qui est réussite sociale, tout ce qui est ambition, euh, volonté de grimper les échelons, mais aussi les événements importants de votre vie. Hein. Euh, je sais pas, les mariages, les, euh, les, les déménagements, enfin tout ce qui peut être vraiment euh, important. Le, la présence du soleil en cancer cette année, euh, en tout cas dans le premier er décan, hein, ne va pas euh, avoir vraiment euh, comment dire, d'importance capitale étant donné qu'il n'y a pas de dissonance. Hein. Donc vous êtes à l'abri euh, premier décan, euh, simplement le soleil va être en bon aspect avec uranus, euh, ce qui peut avoir un, un, un petit impact léger sur vos finances, disons que vous pouvez avoir à euh, soit dépenser de l'argent pour euh, le travail, hein, pour un instrument de travail, euh, soit euh, recevoir euh, de l'argent qui serait le fruit d'un travail, hein. c'est les deux sont possibles. Les relations donc avec les parents, les enfants, euh, les, les, les personnes qui comptent autour de vous seront également au premier plan avec euh, euh, l'obligation, je dirais pour vous, d'être un petit peu ferme avec eux, euh, parfois de faire la morale euh, aux enfants et euh, euh, vous voyez, d'être une figure euh, comment dire, euh, un petit peu sévère, hein, mais bon la balance n'est jamais très sévère, mais justement il euh, y a des moments où il faut l'être un peu, surtout vis-à-vis -vis de vos enfants, je dis pas de l'être avec votre conjoint, mais en tout cas avec vos enfants, ils ont besoin de fermeté. Deuxième décan, euh, bon Vénus est en bon aspect avec vous, elle est en Gémeaux, donc dans un secteur qui peut être épanouissant pour vos sentiments, euh, mais euh, bon elle forme vraiment des dissonances difficiles, euh, et, et pas des dissonances avec Saturne, hein, des dissonances avec Jupiter et avec Neptune. Donc il y a de l'exagération dans l'air. Hein. Alors Peut-être que ça ne vous touche pas directement puisque Vénus est en secteur 9, qui est le lointain. Hein? Alors ça peut se passer dans un autre pays, ou ça peut se passer ailleurs, en France, euh, en tout cas pas, pas tout à côté de, de chez vous. Mais quoi qu'il se passe, vous y serez de toute façon quand même sensible, parce que vous êtes sensible à tout, hein? c'est votre nature. Et euh, bon, sur le plan euh, purement affectif, euh, euh, on peut pas dire que ça, cette conjoncture va vous rapprocher de votre partenaire, euh, euh, bon, c'est très passager. Hein? Euh, et si vous faites une rencontre, alors méfiez-vous, soyez prudent, parce que vous pourriez avoir affaire à quelqu'un vraiment de très séducteur et qui aura bien compris la manière dont vous fonctionnez, et vous risquez donc d'être un petit peu manipulé, hein? donc euh, gardez une certaine distance, c'est ce que vous dit Vénus. Hein? Euh, restez un petit peu sur la réserve. Troisième 3e décan, pile donc dans votre secteur de carrière, en haut de votre thème, il y a une rencontre entre Mercure et Mars. Et alors là, vous aussi, vous allez être obligé de dire euh, franchement à, à l'un de vos proches qui vous pousse à bout euh, de lui dire ce que, vous, ce que vous pensez de lui ou d'elle, hein, parce que vraiment vous en aurez euh, peut-être ras-le-bol de son attitude ou ras-le-bol du fait, si c'est l'un de vos enfants par exemple, du fait qu'il vous réponde de manière agressive, euh, et je pense que vous aurez raison de vous mettre en colère, D'abord parce que, bon, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de vous mettre en colère et que ça peut impressionner si c'est quelque chose de, de, de spécial, et ensuite parce que ben, il faut un petit peu remettre les pendules à l'heure. Euh, ça me semble être l'objet en tout cas de cette conjonction Mercure-Mars. Il vous faut dire les choses de manière nette, claire et nette euh, pour que la situation ne se reproduise pas. Et elle ne se reproduira pas parce que c'est vraiment une, une séquence. Hein. C'est une séquence et après vous passerez à autre chose. Euh, bon alors peut-être l'année prochaine quand euh, Pluton, Saturne, Jupiter, etc. seront opposés. À votre troisième décan, on en reparlera, hein, il y aura, ce sera autre chose, mais là pour l'instant donc c'est une séquence qui passera euh, très rapidement d'ailleurs puisque dès vendredi prochain euh, Mercure rentrera en Lyon. Musique vendredi et samedi matin seront plutôt des bonnes journées euh, étant donné que la Lune euh, sera en Verseau, votre secteur de plaisir, votre secteur de, de bien-être, de joie, de... Euh, disons que bon, c'est vraiment des moments où vous pouvez profiter de l'amour de votre chéri, de vos enfants, de... Il hein, y, a, y a vraiment, euh, je dis pas que c'est de la détente, hein, parce que le Verseau n'est pas un signe détendu, mais euh, en tout cas, vous serez peut-être euh, intéressé euh, par euh, ce que votre chéri aura à vous raconter, ou ce que vous, vos enfants vous raconteront, euh, à moins que vous ne les emmeniez au spectacle. Hein. Vous pouvez aussi euh, cinéma, théâtre, euh, parc euh, de jeux ou de choses. Vous voyez, il y a, y a toute une notion de, de distraction, de plaisir euh, finalement. On se retrouve la semaine prochaine, euh, entre temps si vous voulez encore plus de détails sur votre thème astral, euh, vous allez sur euh, astro-rtl.fr, vous appelez le 32 10 ou alors vous allez sur le site du figaro tv magazine et n'oubliez pas de vous abonner!